Euh, la norme d'IATI a été rendue obligatoire par euh, notre ministre. Euh, ministre. L'idée de est d'avoir une transparence totale sur les résultats obtenus. Marque, euh, les partenaires contractuels ont l'obligation pour le contribuable d'expliquer les résultats obtenus en utilisant le fonds qui ont été mis à disposition. Tous les autres outils devraient pouvoir de collecter les données et les rapporter sur un outil qui est en ligne. Je suppose que tous les autres outils pour apporter au moins si on a besoin d'avoir de l'internet pour pouvoir communiquer ou de communiquer. Pourquoi avez-vous décidé de choisir l'outil Acro RSL pour la publication de vos résultats et de vos données selon la norme IAT? Okay, merci. En fait, nous avons choisi l'outil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 ACVO SRSR se rapproche beaucoup plus, n'est-ce pas, de cet outil que nous utilisons. Déjà, je pense que les formateurs étaient plus outillés pour cet outil, donc l'assimilation était plus facile, les explications étaient vraiment faciles. Et quand on a parcouru également l'outil, c'est d'abord la langue, puisqu'il y a cette possibilité de parcourir l'outil en français. Ça facilite la compréhension et c'est quand même assez fluide.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 Il y a aussi quelqu'un qui a déjà fait le un premier choix. Et ils ont fait la première étape en créant le fichier IATI. Je suis sûre que l'ambassade reste en contact avec ACFO pour le, pour le suivi de publication du, du fichier de, de, de IATI. Franchement, je voudrais vraiment remercier l'ambassade pour cette initiative. La, et remercier aussi l'ambassade pour, pour avoir aidé notre gouvernement. Comprendre que la bonne gouvernance, ce n'est pas une question de choix, c'est une obligation. Et, et euh, cop euh, me copier, s'il vous plaît. Merci, comme ça. Comme ça. Voilà. Un euro, un euro. Un euro ici. C'est un grand merci à, à, à, à vous tous. Okay. Ah.